Vous n'avez toujours pas de tunnel de vente Cette vidéo est faite pour vous. Je ne vais pas vous montrer comment créer un tunnel de vente. Je ne vais même pas vous expliquer ce qu'est un tunnel de vente. Allez peut-être rapidement aussi, mais je vais aller casser trois croyances limitantes que vous avez par rapport au tunnel de vente et qui vous empêchent d'avancer. Vous savez, c'est toujours comme ça. Si on ne passe pas à l'action, c'est souvent parce que notre mindset, notre croyance, nos croyances nous empêchent de passer à l'action. Et parfois, c'est une bonne chose, mais parfois, ça ne l'est pas. Les trois choses que j'aimerais vous partager, la première chose, c'est que les tunnels de vente, c'est pas forcément quelque chose d'écœurant, de manipulatoire, de désagréable. Ok, Moi, euh, les premières fois que je voyais des tunnels de vente, j'étais là, euh, peut-être comme vous, hein, genre, oh, jamais je ferais ça, Oh, clic-tunnel, ça me donnait envie de vomir. Le truc où on te propose un truc à acheter, mais puis il y a un bouton, et puis quand tu achètes, il y a un autre truc, et quand tu dis non, bah il y a un autre truc moins cher. Vous savez quoi Aujourd'hui, je le fais même un petit peu. Mais je le fais à ma manière, d'une manière qui moi éthique. Donc, ce n'est pas parce que vous avez vécu des expériences euh, négatives par rapport au tunnel de vente que ça vous a écœuré que vous ne devez pas en faire. Okay par contre, gardez en tête que vous pouvez apporter de la valeur avec un tunnel de vente. Alors, un tunnel de vente bien fait, c'est un tunnel de vente qui permet aux gens de pouvoir avoir de la valeur durant tout le processus. Aujourd'hui, on va tuer vente comme un moyen de vendre. Oui, ça aide à vendre, bien sûr. Sinon, ça ne servira à rien, au moins en tant qu'entrepreneur. Mais vous savez quoi Vous n'allez pas accompagner tous les clients. Okay Moi, par exemple, entre toutes mes plateformes, j'ai des dizaines de milliers de personnes. Tout le monde ne va pas devenir client. Et c'est OK. Et ce n'est pas grave. Et je n'ai pas envie, de toute façon, en tout cas pas aujourd'hui, d'avoir autant de clients. Par contre, ce que je souhaite, c'est que chaque coach parte avec de la valeur, avec du contenu qui l'aide à passer à la suite, à qui l'aide à avancer. Et du coup, mes tunnels de vente permettent d'apporter cette valeur. Et du coup, le tunnel de vente, s'il est bien fait, il va filtrer deux catégories de personnes. Les personnes qui estiment, à tort ou à raison hein, d'ailleurs, ce n'est pas à moi d'en juger, qui n'ont pas besoin d'être accompagnées. Eh bien, c'est très bien. Prenez tout le contenu gratuit, comme moi j'ai pris du contenu gratuit de partout, hein, et puis repartez avec ça. Je vous donne la valeur, c'est gratuit et je kiffe faire ça. Pourquoi Parce qu'une fois que j'ai tourné mes vidéos, mon contenu, mon e-book, je n'ai plus besoin de le faire. Et donc ça, c'est juste trop cool de pouvoir apporter de la valeur à des milliers de personnes de manière automatisée, c'est juste magnifique et on vit à une époque formidable pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Maintenant, évidemment, ça très certaines personnes qui voudront travailler avec vous et ça, de manière automatique, qui ont réservé un appel avec vous d'une manière automatique. Alors oui, c'est du travail au début. Et justement, on va parler de ça. C'est que souvent, on pense que le tunnel de vente, c'est forcément hyper compliqué et c'est long à faire. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais c'est un peu comme si euh, je vous disais, bah, écoutez, euh, moi ce soir, je pense, que cuisiner c'est long et c'est compliqué. Et vous vous rendez compte le nombre de fois ou le nombre d'heures, en tout cas si vous cuisinez, hein, je ne juge pas si vous cuisinez pas, mais, parce que moi pendant longtemps, je ne cuisinais pas trop. mais vous vous rendez compte, toutes les heures que vous passez, chaque jour, chaque semaine, chaque mois en tout, on passe, je sais pas, 10, 20, 30 heures à cuisiner. Est-ce que c'est long Est-ce que c'est difficile Eh bien oui, c'est long et c'est de moins en moins difficile avec le temps. Mais pourquoi on le fait Parce qu'il faut qu'on mange, c'est important. Maintenant, ma question pour vous est à quel point c'est important pour vous de développer votre business À quel point ça fait partie de votre mission d'apporter de, de la valeur et de pouvoir accompagner des gens. Parce que si ça l'est, relativement à l'importance que vous accordez à votre mission, je peux vous dire que c'est hyper. On vit à une formidable époque. Il y a 10 ans, moi je me suis lancé il y a plus de 10 ans, on n'avait pas tous ces outils. C'était plus cher, il fallait faire appel à quelqu'un, c'était compliqué, il fallait coder, ça buguait, Oh, C'était une horreur. Aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est hyper simple avec certains outils. Et je vais vous donner un modèle très simple de Q&A de vente pour que vous ne repartiez pas avec des trucs trop compliqués. Par exemple, vous pouvez faire un tunnel devant juste appel offert. Plutôt que de faire e-book, formation, etc., vous avez une page où la personne prend rendez-vous avec vous où vous dites, voilà, vous faites une vidéo, vous exprimez, voilà, vous offrez en ce moment une session offerte. Voici pourquoi. Hein. La personne, elle dit génial, elle prend rendez-vous et après automatiquement, elle va recevoir une série d'emails que vous avez programmé deux, trois, cinq emails qui vont vous permettre de développer votre euh, qui vont vous permettre, oui, de développer le lien et la connexion que vous avez avec votre prospect. C'est comme si à la suite de cette séquence d'emails quand il va vous avoir au téléphone, il aura l'impression de vous connaître. Et évidemment, ce n'est pas juste du vent dans ces emails, vous apportez de la valeur. Donc, si vous faites rien qu'en faisant ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose d'automatisé où les gens viendront automatiquement et puis prendront rendez-vous avec vous et ils seront en plus des prospects chauds. Maintenant, idéalement, vous faites des tunnels de vente avec des e-books, des formations, euh, euh, etc., des webinaires, tout ça c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous n'êtes pas obligé de commencer par ça. Faites au plus simple. Voilà, si vous voulez des outils, je vous mets quelques outils en bas de cette vidéo. Et puis, si vraiment c'est trop compliqué et que en fait, vous avez besoin d'être accompagné parce que ce n'est pas juste une histoire de tunnel de vente, c'est une histoire de votre offre et puis comment vous positionnez, une histoire de mindset, de confiance en vous. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. En dessous de cette vidéo, vous allez voir, il y a un lien pour regarder une vidéo de présentation de notre programme d'accompagnement. Si après avoir regardé cette vidéo, vous voulez en savoir plus sur comment on peut vous aider, et bien, vous réservez un appel, je serai ravi d'échanger avec vous. Et puis, ouais, vous goûterez aussi à notre tunnel de vente. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao